Si, si là je suis à l'article de la mort, imaginons là, je, je, je suis à l'article de la mort, de, je sors, je me fais renverser, tu passes par là et je te dis Christophe, Christophe, viens, écoute, écoute, viens, viens, approche-toi. Donc tu t'approches, tu te penches, t'enlèves ton masque comme ça, là je te roule un gros palo. <rire> Les c'est du chinois, le comprenez-vous moi pas C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de... dominante. Comment elle s'appelle, cette oh, fille Je ne suis pas Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Je niqué. pas la pierre, il a niqué. Il y a pas de problème. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de décrire. Stéphane, explique-moi la psychologie des hommes de 40 ans, qu'est-ce qui leur plaît, comment les séduire, etc. etc. La question du jour nous vient d'Elsa une petite chatonne qui nous suit sur Twitter. Tu ne la connais pas Elsa, toi euh, C'est pas une amie à toi non, non, je non, la connais pas. cette chance. Alors, euh, bah Elsa, euh, oui, je vais répondre à ta question. Évidemment, avec les contraintes de ce qu'est un courrier des lecteurs, pour les développements plus approfondis, ça se trouve évidemment dans le séminaire du même nom. Enfin, du même nom, J'ai pas un séminaire qui s'appelle Les Hommes de 40 ans. J'ai un séminaire sur la psychologie masculine, et ça tombe bien, Christophe. Tu sais qu'en parlant de séminaire, on est le 20, 20, 21 mai. 20 mai Un truc comme ça 21, 21. Donc, on est à trois jours de... L'anniversaire. L'anniversaire 2020 du site. Le site 2006-2020, ça fait... 14 ans, 14 ans, deux fois 14% de remise, plus la remise groupée de Nono. Je vous le dis depuis un certain temps, bah écoutez, c'est parce que ça ne se produit que deux fois dans l'année. Alors les esprits chagrins, tu sais ce qu'ils me disent, Christophe, Ils disent Ah, mais t'as déjà fait euh, une promo pour euh, le confinement, et puis t'en as déjà fait une pour Marlène. » Oui, mais vous confondez tout, les enfants. Là, on parle, une promo confinement, c'était sur un truc, Marlène, c'était sur un produit, les deux moments de l'année où je fais une offre sur l'ensemble, c'est-à-dire les 125 demi-journées, c'est Noël et anniversaire. Après, de temps en temps, pour rebondir sur l'actualité, se faire un clin d'œil, genre, euh, voilà, Michel Onfray a fait une saillie, on fait euh, le coupon Michel Onfray comprend pas les gens. Mais c'est toujours sur un seul séminaire qui n'est pas au choix. Là, vous avez vraiment le choix dans ce sur quoi vous voulez investir. Et ça n'est qu'à Noël et à l'anniversaire. Alors, à Noël, c'est pas tout de suite encore, hein. je veux dire... Euh... Ça va être long avant d'y arriver, surtout s'ils nous reconfinent. Euh, les, mois, les mois vont vous sembler longs. Donc il va falloir en profiter maintenant. C'est du 24 au 31 mai 2020. Remise groupée de Nono, 14% plus 14% de réduction. Alors Elsa, je t'ai écrit une bafouille, comme euh, une fois n'est pas coutume. Donc maintenant il va falloir arriver, comme disait Cochet, à la rendre. Euh, à la rendre. Euh, mettre le texte debout, hein, parce que c'est bien facile de le préparer, ensuite, sinon on devient le YouTuber de base, tu sais, qui lit son prompteur comme ça, et blablabla, blablabla, bla, bla, bla. <rire> avec les... <rire> la respiration en OK. Mais en fait, ça ne choque personne, je ne sais pas si tu as remarqué ça. normalement de youtubeurs en fait, lisent un texte de façon complètement euh, naze, et, co et cut, toutes les... cut tout, et, euh, et puis quand c'est un peu euh, vraiment euh, trop euh, insignifiant, pas assez vivant, alors il gif, ils gif, ils gif, il farcisse de gif, Bon ben bah moi, je suis encore un peu de l'ancienne école, j'essaie de ne pas annonner mon texte même écrit. Alors bon, l'âge, l'âge, l'âge, Elsa, c'est comme tout, c'est relatif, hein. c'est comme la taille, ça dépend de qui regarde et à côté de qui tu te tiens. Donc 40 ans, ça représente pas du tout aujourd'hui que j'en ai 42, ce que ça représentait quand j'en avais 30, et encore moins quand j'en avais 20. T'as quel âge, toi, Christophe 39, presque 40. D'accord. Bon. Quand on aura 50, 60, si Dieu nous préduit, hein, Inch Allah, comme on dit, eh bien, euh, encore une fois, on regardera nos 40 ans encore différemment. À chaque génération, à chaque décennie, on regarde la décennie qui arrive ou qui, ou qui précède euh, différemment. Donc, première remarque provisoire, ça dépend de l'âge de qui pose la question. Hein, C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre de façon uniforme et monolithique à la question « Que pense un homme de 40 ans ?», il faut d'abord se demander qui pose la question et quel âge est il a Deuxième remarque, bon, tu nous parles des hommes de 40 ans, mais en fait, la vraie question, ce n'est pas les hommes de 40 ans, c'est l'homme de 40 ans. C'est-à-dire qui Y a-t-il un élu qui les représente tous Sont-ils tous d'accord Y a-t-il un moule hein Est-ce que tu as un moule de l'homme de 40 ans avec lequel tu peux les, les, les dupliquer, une espèce de, de, de prototype, quoi. Alors là, Christophe est en train de me regarder, bon d'accord, c'est complètement absurde. Non, non, c'est pas absurde, ça s'appelle en, en psychosociologie le biais de distance. C'est ce qui va créer l'illusion de l'homogénéité. Quand tu regardes, par exemple, vers l'enfance, quand tu es plongé, tu es d'humeur mélancolique et tu te souviens de ton enfance, tu te convaincs que tu baignais dans le bonheur, hein, tu sais, toujours ce, ce regard rétrospectivement enjolivé, badigeonné. Mais en fait, l'enfance, quand tu y étais, l'enfance vécue au présent, c'est bourré d'angoisses métaphysiques, c'est bourré de complexes, est, on, on est plein de légendes urbaines, d'amours inventés, contrariés, on est hyper frustré. C'est ça, le, le, le passé vécu au présent, c'est la frustration. Autre exemple, rappelle-toi ta classe de terminale, par exemple, il ne te serait jamais venu à l'idée à l'époque de dire on est tous pareils entre le premier de la classe et le dernier de la classe, entre l'extraverti et l'introverti, entre le plus beau et le plus moche, entre le plus grand et le plus petit, entre le fils du maire et le fils du boucher, il y avait un monde d'écart, une galaxie d'écart. Bah Aujourd'hui, 20 ans plus tard, quand tu rasses devant un lycée, tu vois une classe sortir, tu as l'impression que c'est tous les mêmes. Tu dis, tiens, c'est tous des gosses, ils se ressemblent tous. Bah à l'époque, pas du tout. Donc Deuxième remarque, on ne parle d'un archétype que dès lors qu'on ne le voit que de loin. Dès qu'on s'approche, on déchire le voile de l'illusion et en fait, on se rend compte que l'archétype n'existe pas. Hein. Penser un archétype, comme par exemple l'homme de 40 ans, le type de 40 ans, penser un archétype, c'est juste fait pour penser, pas pour être rencontré. Il faut jamais chercher à rencontrer un archétype. Sinon, euh, croisant euh, quelqu'un qui a fait l'expérience, euh, on, peut, on peut être très, très malheureux. Alors imaginons maintenant qu'Elsa et je ne sais pas moi, mettons une trentaine d'années, parce que si elle en a 20, euh, bon, c'est qu'elle a quand même peut-être, euh, Christophe est d'accord, elle a peut-être quelques daddy issues, puis de toute façon à 20, on est trop occupé à vivre pour conceptualiser. Donc, euh, troisième question, Elsa, si elle a une trentaine d'années, elle n'est finalement pas très très loin de, de, de, de 40, elle y va gentiment. Donc du coup, troisième question, y a-t-il une différence entre un homme de 40 ans et une femme de 40 ans Ben, vous, vous allez probablement penser que je vais répondre oui, mais en fait, non, j'en suis, suis, suis pas si sûr. Ben, oui, évidemment, que si vous, si vous m'en demandez, je vais vous en trouver. Je vais vous en fabriquer au kilomètre des différences, mais pour la question qui nous intéresse, je suis pas sûr que ces différences soient ce qu'on appelle structurantes. Je me suis même assez convaincu que ce sont des, des points de détail de l'histoire, comme dirait l'autre. Ah, tu... ah, Christophe rigole, on sent qu'il sait qui, qui est l'autre.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 je veux te dire trois noms de trois personnes que tu devras, je sais pas quoi, à qui tu devras donner mes derniers, mes derniers vœux, volontés, quoi que ce soit. Sur ces trois histoires marquantes, deux étaient plus âgées que moi et pas de 6 mois, de 7 ans et 10 ans. Et qu'est-ce qu'elles avaient en commun, ces deux femmes plus âgées que moi de 7 ans et 10 ans Premièrement, euh, ce sont des histoires qui sont nées de beaucoup d'audace, hein, beaucoup de prise de risque. L'une, c'était, euh, je l'ai déjà raconté 1500 fois, en rentrant d'un week-end à, à Amsterdam chez un ami euh, d'époque, qui n'est plus du tout un ami maintenant, mais euh, qui se faisait appeler sur les réseaux euh, blusher, euh, Jean-Baptiste. Et on avait passé tout un week-end à, à, à faire la fête. Il me raccompagne en, en vélo, comme comme il se doit là-bas, à la gare. Et à un moment, il s'arrête. Euh, il doit passer. Euh, comme il était make-up artiste, c'est ce que c'est make-up artiste, ouais. c'est les gens qui mettent maquillent pour les photos. Bah, Christophe est photographe, évidemment, on peut pas lui apprendre ce genre de choses. Et il me dit ah, il me manque des pinceaux euh, pour euh, mon prochain shooting, etc. Il s'arrête dans une euh, dans un centre commercial, machin. Je l'attends à vélo et là, je vois franchir la porte une femme dont c'était mon premier coup de foudre. En fait, c'est vraiment là même le... Enfin, J'en ai eu un et demi dans la vie. Et euh, nous n'avons eu le temps que de nous échanger un mail, c'était en 2006. Elle m'a donné un mail avec une faute d'orthographe dans le mail et j'étais persuadé qu'elle m'avait conduit, en fait. Et non, en fait, elle avait vraiment tapé son mail avec une, avec une faute. Et nous, sommes, nous sommes, avons échangé quelques, quelques mails, mais très peu, finalement, trois ou quatre. et avant de convenir d'un rencard, quoi. Tu vois qu'une personne que j'avais croisée euh, sous, la, sous la pluie, en hiver, à Amsterdam, j'habitais Paris à l'époque, et la seconde également avec une personne plus, plus, plus, plus, plus mûre, c'était également partie de beaucoup d'audace, c'était quelqu'un que j'avais rencontré, je l'ai déjà raconté 1500 fois, elle fumait une cigarette devant le fumoir à Paris, c'était l'été, c'était à 10 ans, je venais d'acheter ma voiture et je m'étais garé devant, j'avais trouvé une place, et l'effet d'optique me, me laissait voir qu que la cendre tombait dans ma voiture, parce que j'étais décapoté, et du coup, avec la profondeur, tu vois, j'avais l'impression qu'elle foutait sa cendre dans ma bagnole. Donc, je sors en disant, écoutez, c'est euh, bien qu'elle soit grise, mais enfin, c'est pas un cendrier, quoi. Et, et hum, le contexte, je l'ai découvert plus tard, était assez défavorable, au sens où elle avait euh, son propre ex en terrasse euh, qu'elle espionnait discrètement. Mais néanmoins, j'avais dû lui faire suffisamment d'effet pour qu'après, elle me laisse un mot. Et en fait, en retournant au fumoir la semaine ou quelques semaines plus tard, Christine, qui travaille là-bas, euh, me dit, tiens, il euh, y a un mot pour toi et ça a duré cinq ans. La première a duré un an, la, la seconde a duré euh, quasiment, quasiment, quasiment cinq ans. Le point commun avec les, avec les femmes de 40 ans, si jamais euh, métaphysiquement on pouvait dire qu'elles existent, c'est qu'il y a eu un geste très audacieux, finalement, qui a éclairci cette espèce de zone d'ombre volontaire, du « fuis-moi, je te suis euh, »,« je, je feins l'indifférence », etc. sans enlever le plaisir du rapprochement. Et c'est cette subtilité que les gens binaires, hommes et femmes, ont du mal à comprendre, c'est qu'ils ont l'impression que d'un côté, il y a la brume totale où il faut faire semblant, rien comprendre, feindre l'indifférence et tout, et que, et que ça, ça serait passionnant et que ça serait vraiment le, le, le summum de, de la subtilité euh, romanesque, et que de l'autre côté, il y aurait l'espèce de déclaration d'amour carte sur table qui euh, ôterait euh, tout, tout, tout plaisir et tout charme. En fait, non. Ce que m'ont montré ces femmes plus âgées, c'est qu'on pouvait faire un geste qui témoigne de la réalité de son intérêt, tout ensuite en donnant lieu à un échange qui a été très long. Puisque dans la première, on n'habitait pas dans la même ville. donc c'est quelque... On a mis un mois avant de se... ou un mois et demi, je crois, avant de se revoir. La seconde, nous habitions la même ville, mais c'était l'été, elle partait en vacances de son côté, moi du mien. On a mis deux mois ou deux mois et demi à s'écrire avant de se revoir. Et ça n'a pas du tout empêché... La, la montée. Tu vois, c'est pas parce qu'on témoigne sincèrement qu'on est potentiellement disponible et intéressé que tout à coup ça casse tout. Et ça, je ne l'ai compris, tu vois, qu'avec des femmes plus âgées. Avant, c'était tout l'un ou tout l'autre. C'était binaire. Petit c'est la troisième point commun à ces, ces rencontres avec des, des, des femmes de 40 ans, bah c'est que du coup j'ai dû un peu me mettre sur la pointe des pieds notamment pour pas faire tâche dans leur groupe d'amis qui étaient respect qui étaient des quadra-quinca, hein, parce qu une femme de 40 ans a généralement des amis de 50, j'en avais 30 à l'époque, enfin 27 pour la première et 30 pour la seconde, pour pas faire tâche dans leur groupe qui était des quadra-quinca CSP++, premièrement dans le monde de, de, du business et deuxièmement dans le monde de l'art, enfin business pour la première, art pour la seconde, bah quand as 27-30 ans et que tu es un jeune petit web entrepreneur avec à peine 3 bilans à ton actif, tu te mets sur la pointe des pieds, si tu veux, pour être au niveau, voilà. Ça, c'était pour la théorie. Concrètement, les questions que je te conseille de te poser Elsa. Premièrement, euh, la question que tu devrais te poser, c'est euh, le type et sur quelle quel pente Il y a un livre qui a une très bonne idée et qui ne fait que la dérouler tout le long du développement, donc c'est pas la peine de le lire. Ça s'appelle le « slight step » ou « small step », le petit pas en français que l'auteur de mémoire c'est Jeff Olson, il est quelque part dans la bibliothèque derrière moi, mais encore une fois ça n'a pas d'intérêt à être lu puisque ça ne tient qu'à l'extrait sec, ça n'est qu'une seule idée. Et l'idée de ce bouquin c'est qu'en fait tu marches jamais à plat, soit tu montes, soit tu descends. Donc soit quotidiennement tu fais des petits pas vers le mieux, soit tu fais des petits pas vers le moins bien. Euh, soit tu vas vers le mieux de ta santé, euh, et soit, tu, soit, tu, soit, tu, soit tu le fais pas, euh, soit tu vas le, soit essaies de bien dormir, soit tu le fais pas, soit tu manges bien, soit tu manges pas bien soit tu bosses pour euh, développer ta boîte, soit pas. Il n'y a pas de stagnation, en fait. Donc tu fais un petit pas vers le haut ou un petit pas vers le bas. Et en fait, quand tu raisonnes comme ça, ce qui a l'air très simple, mais qui est particulièrement puissant et pertinent, la vraie question ne devient pas est-ce qu'il a 40 ans, 37 ans ou 43 ans ou, euh, ou 39,8 Ce n'est pas ça la question. C'est est-ce qu'il a atteint le pic est-ce qu'il est encore en pente ascendante ou est-ce qu'il est en pente descendante Et j'ai des exemples absolument diamétralement opposés. Un ami d'enfance que je cite souvent, qui s'appelle Philippe, il est passé en, en post-pique à euh, 30 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il est passé en mode « je dors en pyjama parce qu'il y a un petit courant d'air frais ». Il faisait beaucoup de piscine et de foot quand on était au collège et au lycée. Bon, bah, quand on est adulte, on fait plus de sport. On fait un couple de raisons avec quelqu'un parce que les deux partagent le même problème qui est d'être seul, donc hop, on se met ensemble pour résoudre. Et fondamentalement, sa vie est faite. Il a depuis 30 ans, il n'a plus, plus de nouveaux amis, il n'a plus de… Et inversement, tu prends un de mes potes qui s'appelle Grégoire, qui a 86 ans, que je connais depuis qu'il a 80 ans, écrivain et poète, qui est notamment souvent cité aux grosses têtes, etc. Grégoire Lacroix, je partage souvent ses traits de génie sur mon, sur mon Facebook. Je l'embrasse s'il nous écoute, on se verra dès notre retour à Paris. Grégoire, à 80 ans, il se fait encore des amis. Il a un très bel appartement, il est marié avec une femme sublime. C'est pas un être esselé et qui n'a pas de réseau. C'est un, un mondain, c'est un artiste, quelqu'un qui a du capital intellectuel et social, c'est un bel homme. Je sais, pour l'avoir vu, euh, qu'il a du succès, euh, etc. Et notamment avec des filles avec lesquelles tu dirais pas non et qui sont plus jeunes que toi. Euh, je te rappelle qu'il a 86 ans. Bon, euh, voilà, Il joue de la guitare, c'est un artiste, etc. Et encore à son âge, il, il va euh, faire des nouvelles rencontres, euh, enfin, pas des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, inclure des nouvelles personne dans sa vie, il m'a notamment invité à une série de dîners le, le dimanche soir, donné par quelqu'un que je, que je ne citerai pas. Il part une semaine en vacances seul tous les ans au festival de jazz de, de, de Marciac, il rédige des nouvelles, des romans, d'ailleurs son dernier s'appelle Il suffit d'une balle, je vous le conseille. Il est en pente ascendante, le mec il a 86 ans. Il n'a pas abdiqué sur sa santé, il va, il va à la gym. Il n'a pas abdiqué, c'est un bon vivant, il n'a pas abdiqué sur la bouffe. Il n'a pas abdiqué sur le, le, le, le cercle. Tu sais, il y a ces gens qui ils ont une espèce de coupe. Et puis c'est fait. Ils ont leurs amis, surtout ici en Italie, ils ont leurs amis d'enfance. Et puis c'est fini. C est, c est, ils ont leurs amis, ils ont leur pavillon ils ont leurs machins, ils ont leurs chiens. Ont... Et puis c'est terminé. Il n'y a plus de place. Ce n'est pas une question d'âge. La première question, c'est est-ce que le type prend des risques Est-ce qu'il a de la place pour des aventures, est-ce qu'il a de la place, aventure au sens euh, générique du terme, est-ce qu'il a de la place pour des rencontres, est-ce qu'il a de la place pour l'imprévu, auquel cas il est en pente ascendante, qu'il est 30, qu'il est 40, qu'il est 50, qu'il est 70, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle est... Qu la pente. La deuxième question que tu devrais te poser, tiens, en deux temps. Premièrement, 40 ans, c'est le pic de séduction de l'homme, c'est-à-dire c'est celui où en fait il peut plaire à des femmes de vin comme à des Julianne Moore. Ça, c'est une réalité, parce que du coup, à 40 ans, tu cumules les trois capitaux. Tu as du capital économique, normalement, tu en as un peu de capital social, puis physiquement, on n'est pas trop mal, tu vois. Toi et moi, vous ne voyez pas Christophe, mais c'est un beau garçon, malgré le masque, là, il a un peu l'air d'un noiche, mais à l'époque où il n'avait pas le masque, c'est un beau garçon. J'ai dit en deux temps, ça, c'est le premier temps. La deuxième partie de la question, c'est est-ce que le mec a eu accès aux femmes avant Il hein faut toujours se demander, l'homme que l'on qu voit ou qu'on regarde ou qui nous intéresse ou qui nous intrigue, a-t-il eu accès aux femmes avant d'avoir ce capital euh, économique Il faut toujours se méfier des hommes qui ont grandi sans avoir eu accès aux femmes car généralement, du jour où ça se produit, il change drastiquement ou bien vous n'en entendez plus jamais parler, ou bien il vous trompe. Hein tu sais, c'est un peu les attitudes de, de nouveaux riches. Quelqu'un qui a été employé toute sa vie puis qui tout à coup suite à euh, un revirement de fortune, monte son affaire et ça cartonne. Et tout à coup, il peut accéder à des lieux, à des loisirs auxquels il ne pouvait pas accéder avant. Il te tège de son groupe d'amis, il devient odieux, il devient impatient, il devient irascible, on l'a tous vécu. Donc, c'est très important, en fait, pour comprendre où tu vas, où tu peux te projeter avec quelqu'un, de savoir si c'est quelqu'un qui a toujours eu accès aux femmes ou qui ne peut l'avoir que maintenant à 40 ans parce qu'il peut payer des relais et châteaux. Donc, s'il ne l'a pas eu avant et qu'il ne l'a que maintenant, parce qu'il euh, a pu s'acheter sa Jaguar décapotable et payer des relais château, châteaux, il va te la mettre dans le dos, tu vois. C'est un mauvais choix. C'est manquer de, de jugement, de jugeote. Et la troisième et dernière question à te, à te poser, Elsa, c'est est-ce qu'il est mentalement disponible Et pour ça, c'est très simple. Est-ce qu'il sait pourquoi ces histoires... Parce qu'à 40 ans, tu as eu normalement des histoires marquantes, des histoires de plusieurs, plusieurs années, voire plus d'une décennie. Est-ce qu'il sait pourquoi ça s'est fini Et est-ce qu'il peut l'exprimer calmement, sans rancœur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 c'est qu'il n'a pas fini, donc il sera pas dispo pour toi. Et s'il ne peut pas l'exprimer clairement et simplement en 2-3 minutes, si tu vois que ça le plonge dans une espèce d'état émotionnel incroyable, et eh ben c'est qu'il euh, va t'utiliser comme un rebond, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il a besoin de se venger sur quelqu'un, et puis euh, tu, tu, tu, tu vas y passer. Pour finir, euh, disponibilité mentale plus capital économique égale disponibilité physique va avoir un peu plus les moyens abolis les distances et rend possible certaines transitions impossibles à gérer autrement. Euh, ma première histoire, là, quand j'avais 27 ans, qu'elle en avait 34, Amsterdam, machin truc. Si j'avais pu prendre en charge sa transition, puisque elle n'était pas du tout opposée à l'idée de, de refaire sa vie à Paris, on serait certainement restés ensemble. Je n'avais en simplement pas économiquement la possibilité à l'époque, je venais de commencer à bosser, j'ai commencé à bosser très tard, j'ai commencé à 25 ans et demi, résultat, elle a épousé un vieux qui lui a offert une maison sur une île en Grèce. Quoi. Voilà. Donc euh, disponibilité mentale plus, euh, plus moyen égale, euh, en général, euh, distance, euh, agenda, etc. n'est plus tellement un énorme problème, mais faut quand même l'avoir en tête. Donc ce que je conseille concrètement à une femme qui s'intéresserait à un ou à des hommes de 40 ans, c'est premièrement de répondre aux trois questions précédentes, hein, les trois que je viens de lister. Le petit pas, haut ou bas, euh, le mec a-t-il eu accès aux femmes avant et est-il mentalement disponible euh, Deuxièmement, euh, sortir de cette passivité typiquement féminine consistant à attendre que tout se passe parce que si cf.2 si le type a eu accès aux femmes avant et depuis un certain temps il est à peu près sûr je te le garantis à 99,9% que le jeu de l'indifférence doit le saouler passablement et qu'il en est assez fatigué je vois christophe confirmé du, du regard donc si tu as montré de l'intérêt que ce soit directement ou indirectement et si c'est un temps soit peu réciproque n'oublie ben, pas de lui faire savoir ne considère pas que c'est implicite et ne le fait pas ramer à l'excès, parce qu'en fait, normalement, il va être saoulé assez vite. Et puis, euh, le troisième conseil euh, que je donnerais à une femme qui convoite un homme de 40 ans, c'est de ne pas euh, se choquer ou s'offusquer outre mesure s'il va droit au but. Hein. Colombo, c'est la meilleure série policière de tous les temps. et ben, Colombo, on connaissait le coupable dès le début, et ça n'a pas empêché qu'il y ait une intrigue. Donc ça, c'est une subtilité, et un petit retournement des valeurs qui s'opère quand on acquiert de l'expérience, de la maturité et du discernement. C'est qu'on devine et on lit plus vite chez quelqu'un ce qui peut potentiellement devenir ou ce qui peut nous intéresser. Et on ne va pas prendre le, le risque, peut-être qu'on aurait pris à 20 ou 25, comme l'aurait fait Caroline, peut-être, si je l'avais rencontrée 20 ans auparavant, de se dire, ah ben bah, tiens, euh, je ne vais rien dire, euh, je vais y repenser, on va peut-être se recroiser, peut-être pas, si pas, tant pis, non. Elle a identifié. Chez moi, dans notre échange, peut-être 8, 10, 12 minutes, elle a identifié quelque chose qu'elle avait envie d'approfondir, elle m'a laissé un mot. Ce n'est pas une question d'empressement, c'est ça la nuance que j'essaie de faire passer. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est empressé au mort de faim, c'était une très belle femme, elle avait plein d'hommes à ses pieds, euh, j'ai dû en repousser euh, avec les, les, les, les, les, les jambes et les bras, euh, elle était très courtisée, quand on s'est séparé, là, évidemment euh, tout de suite... Euh, c'est tout de suite... Euh, tout de suite reçu une nouvelle proposition, enfin, ce n'est pas le sujet. Il ne faut pas confondre, quand quelqu'un euh, exprime un, un, un vœu ou un désir ou une intention, pas tout de suite se dire comme une connasse de 18 ans, hein, il est mort de faim, etc., non. C'est simplement qu'avec de l'expérience, tu as l'œil, tu as l'oreille, tu écoutes, tu regardes, tu chopes des trucs et tu as tendance à vouloir prendre la main sur le destin. à dire bah, je ne vais pas le laisser mariner dans une marmite dont finalement euh, c'est le hasard qui va faire la, la tambouille, tu sais, c'est le hasard qui va touiller avec une grande cuillère et puis on verra bien ce qui va se passer, non, quand tu es intelligent, quand tu es assertif, quand tu écoutes, quand tu regardes, tu sais qui tu veux, qui, tu sais qui tu veux pas et euh, bah, tu lui laisses un mot ou euh, tu, tu le manifestes d'une façon ou d'une autre et l'autre ne doit pas s'offusquer ou le prendre de haut en disant « Ah, j'ai gagné la partie, euh, ça y est, euh, je ne vais pas répondre ou pas m'offrir parce que non, non, non, Caroline, ça a été deux mois et demi derrière. Euh, Christie, ça a été euh, plus d'un mois, ça n'a rien gâché, ça n'a rien divulgâché, comme on dirait maintenant. Euh, simplement, quand le contexte est un petit peu euh, comme audacieux, un peu incertain, etc. Euh, voilà, fait, faites quelque chose et, et euh, voilà, ne vous offusquez pas ou ne soyez pas choqués euh, de, de raisonner un peu à la Colombo. Si cette petite bafouille sur la psychologie des hommes de 40 ans vous a éclairé sur un angle de leur personnalité, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce. Si vous connaissez des amis I ou IES à qui elle pourrait servir, c'est le moment de la partager. Merci Christophe. Et si vous vous intéressez à la psychologie des hommes et des femmes, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, là sur l'écran qui est en train d'apparaître. On voit ma petite tête ronde en bas à droite. C'est le moment de cliquer dessus ou de poursuivre votre visite sur la chaîne.